Trust Wallet versus Metamask, quel est le meilleur portefeuille Avant d'arriver à une conclusion pertinente, nous allons d'abord étudier cas par cas les deux portefeuilles. Avant de nous lancer, assurez-vous d'être abonné à la chaîne, d'activer la cloche de notification et liker cette vidéo. On commence. Trust Wallet. Trust Wallet est un portefeuille mobile et de navigateur décentralisé qui prend en charge les jetons Ethereum et les jetons ERC20, ainsi que les jetons Binance Smart Chain BSC, les jetons Polkadot et autres. Il offre une sécurité de pointe pour protéger vos fonds, ainsi qu'une interface utilisateur conviviale pour faciliter l'envoi et la réception de crypto-monnaies. Metamask Metamask est un portefeuille de navigateurs et mobiles décentralisés qui prend en charge les jetons Ethereum et les jetons ERC20. Il vous permet de stocker et de gérer vos jetons directement à partir de votre navigateur, ce qui le rend facile à utiliser pour les transactions courantes. Il offre également une sécurité de pointe pour protéger vos fonds. En résumé, Trust Wallet est un bon choix si vous recherchez un portefeuille mobile décentralisé qui prend en charge les jetons Ethereum et les jetons ERC20, Binance Smart Chain, Polkadot et autres tandis que Metamask est un bon choix si vous recherchez un portefeuille de navigateur décentralisé qui prend en charge les jetons Ethereum et les jetons ERC20. La différence entre Trust Wallet et Metamask. Il y a plusieurs différences entre les deux portefeuilles qui se distinguent sur plusieurs plans. La plateforme. Trust Wallet est un portefeuille mobile décentralisé qui est disponible sur les appareils iOS et Android, même si désormais, il a une extension, tandis que Metamask est un portefeuille de navigateur décentralisé qui est disponible sur Google Chrome, Mozilla Firefox, Brave et Opera même s'il a une version mobile. La prise en charge des jetons, Trust Wallet prend en charge par défaut les jetons Ethereum, les jetons ERC20, ainsi que les jetons Binance Smart Chain BSC. Metamask prend uniquement en charge les jetons Ethereum et les jetons ERC20 par défaut. L'interaction avec les DAP, Trust Wallet permet aux utilisateurs de connecter facilement à des applications décentralisées « dApps » sur la blockchain Ethereum, tandis que Metamask permet aux utilisateurs de connecter facilement à des dApps sur la blockchain Ethereum et de signer des transactions à partir de ces dApps directement dans leur navigateur. La sécurité. Les deux portefeuilles offrent une sécurité de pointe pour protéger vos fonds, mais ils ont des fonctionnalités de sécurité différentes. Trust Wallet propose une mnémonique pour sauvegarder les clés privées, et Metamask propose une phrase de récupération. Le plus utilisé. Il est difficile de dire quel est le portefeuille le plus utilisé car cela dépend de la région et de l'utilisation de chaque personne. Cependant, étant donné que Metamask est un portefeuille de navigateurs décentralisé, il est généralement plus utilisé pour les transactions de crypto-monnaie sur les plateformes de trading en ligne et pour accéder aux applications décentralisées d'apps sur la blockchain Ethereum. De plus, Metamask est utilisé depuis longtemps et a une communauté de développeurs et d'utilisateurs actifs. Trust Wallet, quant à lui, est un portefeuille mobile décentralisé qui prend en charge plusieurs types de jetons, il est donc plus pratique pour les personnes qui utilisent des jetons différents et qui cherchent une sécurité de pointe pour protéger leurs fonds. Il est important de noter que les deux portefeuilles sont très sécurisés et ont des fonctionnalités de sécurité pour protéger les fonds des utilisateurs. Il est donc important de choisir celui qui convient le mieux à vos besoins en fonction de votre utilisation et de vos préférences. C'est tout pour cette vidéo, si vous l'avez aimé, Merci de vous abonner, de liker, de commenter et de partager cette vidéo.